En fait, donc Collect permet de récupérer des, des documents et de la donnée et va permettre euh, d'automatiser la, la récupération de ces documents en envoyant une, une demande au, à celui auprès de qui on doit récupérer les documents. Et ensuite, permet à celui qui a besoin de récupérer les documents d'avoir tout un process de validation des documents. En fait, pourquoi est-ce qu'on a lancé ça Tout simplement parce que... De par euh, mon expérience principalement, j'ai été à plusieurs moments dans ma carrière confronté à, euh, au fait de devoir relancer plein de personnes euh, pour des documents. Donc, entre autres, à un moment donné, j'ai organisé une conférence qui s'appelle B2B Rocks et qui existe toujours. À chaque fois que j'organisais B2B Rocks, euh, je devais courir derrière tous les speakers qui devaient m'envoyer. Euh, alors en amont de l'événement, ils devaient m'envoyer une photo et une bio. Et puis, pendant enfin, à quelques jours de l'événement, ils devaient m'envoyer euh, leur keynote euh, qui, allait être, euh, qui allait être publié sur scène. Et, euh, et à chaque édition, c'était euh, l'enfer. Il fallait que je les relance, que euh, vraiment que je fasse ça en, en non-stop. C'était assez chronophage. Et puis ensuite, euh, je ne savais pas trop où j'en étais. J'étais obligé de, de tracer sur le côté, dans un fichier Excel, qui m'avait répondu, qui ne m'avait pas répondu. Quand est ce que je les avais relancés? Et je me suis dit, mais il doit y avoir une solution pour ça. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé Collect et alors Collect aujourd'hui euh, s'adresse Bon, d'un côté, au métier d'événementiel, mais pas que. Euh, Aujourd'hui, l'usage principal, ça va donc des métiers de l'immobilier. Euh, toutes les agences immobilières ou euh, les personnes qui font du financement de l'immobilier, il y a également euh, le côté B2B, donc euh, des boîtes qui travaillent en B2B. Souvent, elles ont besoin de récupérer un certain nombre de fichiers, euh, principalement au début de la relation, dans les phases qu'on appelle d'onboarding. On a besoin de récupérer, par exemple, l'export de euh, l'ancienne solution qu'on qu utilisait, ou euh, des logos, des visuels. Il y a tout un tas de choses qu'on qu peut avoir besoin de récupérer. Et donc, Collect va permettre d'automatiser ce process-là. Euh, et on, ensuite, on a... On a d'autres secteurs qui, qui l'utilisent, comme le tourisme, comme les RH, par exemple, pour récupérer tous les papiers qu'on a besoin d'avoir bah, pareil dans le onboarding de salariés. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage. Et une des forces, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va automatiser tout ce qui est relance en amont pour récupérer ces documents, parce que c'est rare que la première fois on les demande euh, d'office, les gens le, le, les renvoient. Donc euh, nous, on va renvoyer des emails, on va envoyer une séquence d'emails euh, pour permettre de récupérer les documents. Euh, ensuite, on va permettre donc à nos clients de valider les documents qui ont été reçus. Et puis tout ça, on va l'intégrer dans le process de, de nos clients, puisqu'on a une API et également une intégration Zapier. Donc, euh, en fait, on va déclencher la collecte euh, une fois que il se passe un certain certaines choses, par exemple dans leur CRM, et puis ensuite, une fois qu'on a récupéré tous les documents, on va pouvoir les repousser euh, dans leur propre dans leur propre système. Et donc, on fonctionne euh, sous la forme d'abonnement euh, qui commence à quelques dizaines d'euros par mois, qui monte à quelques centaines d'euros par mois en fonction des en fonction des options euh, et entre autres, par exemple, le fait d'avoir euh, ce qu'on appelle de la marque blanche, donc par exemple c'est la possibilité euh, de ne plus voir euh, collecte visible et euh, que ce soit directement euh, portail.lenomduclient.com euh, sur lequel on va uploader les documents. Là par exemple un exemple qui me vient en tête, c'est une euh, est une startup qui est dans les, ce qu'on appelle les PropTech tout ce qui est euh, technologie euh, liée au à l'immobilier et donc eux quand ils ont un des, des clients qui font des qui font des transactions ils vont avoir besoin de récupérer euh, tous les documents liés à la transaction donc les derniers les derniers pv d'ag de, de du bien immobilier euh, ils vont avoir besoin de une copie de l'acte de propriété ce genre de choses et donc ils vont lister tous les documents dans au sein de collecte et puis, donc on va déclencher une requête au moment où où on a besoin de récupérer les documents. Et puis, une fois qu'on a tout récupéré, nous, on leur renvoie. Et donc, là, ils le réintègrent dans leur système. Et ça leur fait gagner un temps fou. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'était du travail qui était fait manuellement avant. Euh, Au-delà du temps que ça leur fait gagner, euh, ça apporte une bonne image. Parce que bah, quand c'est fait, euh, on va dire artisanalement, euh, avec un Google Drive qui est laissé ouvert, on dit juste au client, euh, bah, merci d'uploader vos documents euh, dedans. Euh, ça ne fait pas forcément très pro. Euh, en plus, on peut se poser la question de la sécurité, alors qu'avec Collect, au moins, on répond à ces deux à ces deux critères-là. On a des concurrents, effectivement. Après, le, la grosse, on va dire, différence qu'on essaie d'apporter, c'est euh, bah, d'être très customer centrique et d'essayer de, de vraiment de répondre au mieux problème de, de nos clients. On peut quantifier le bénéfice qu'on apporte directement d'un point de vue euh, gain de productivité. Donc ça, c'est des choses effectivement. Si la personne est passée, je sais pas, euh, presque une demi-heure par jour à faire ce genre de relance, bah c'est quelque chose où aujourd'hui avec Collect, elle va peut-être mettre plus que cinq minutes euh, pour le pour le faire. Donc ça, c'est un, un calcul qui est directement euh, qui est directement quantifiable. Dans ce qu'on va apporter en plus et qui est alors là pour le coup plus difficilement quantifiable, on va apporter de la sécurité euh, là où aujourd'hui il y en a peu on va apporter une meilleure image de marque euh, où là, pareil, quand c'est fait artisanalement, bah, du coup, l'image de marque n'est pas forcément terrible. Et je dirais surtout, le dernier point, c'est qu'on euh, va permettre de récupérer les documents dans un meilleur délai euh, parce que euh, bah, quand c'est fait manuellement, souvent, euh, on a tendance à oublier de faire le rappel au bout de trois jours. Donc, c'est au moment où on y pense ou au moment où on en a besoin, on va faire le rappel, alors que là, tout ça, c'est fait, euh, fait automatiquement. On a fait le choix de ne pas se, se dédier à un secteur. Euh, néanmoins, avec l'actualité un peu récente, on a clairement quelques, quelques secteurs euh, cibles, voire certains de nos clients qui vont être touchés. Je pense entre autres à l'événementiel. Pendant quelques mois, ça va être un peu, un peu dur pour, pour ce type de clients. Heureusement, on en a d'autres qui sont moins dépendants de, qui sont moins dépendants de l'actualité. Donc bon. Bah, L'idée c'est d'avoir une, une boîte qui soit autofinancée. Donc on envisage l'avenir sereinement et puis on, on va voir comment ça va se passer.